Une question qui nous tracasse souvent, c'est Bah euh, voilà, je sais pas comment trouver mon client idéal et euh, je vous invite plutôt à réfléchir en termes de problème idéal. Plutôt que de vous dire Tiens, euh, quel âge il a C'est quoi ses aspirations euh, Est-ce qu'il a de l'argent ou pas Bon, oubliez un peu tout ça juste pour l'exercice et dites-vous Quel est le problème idéal que j'aimerais résoudre idéalement est-ce que c'est quelqu'un qui, qui veut perdre du poids Est-ce que c'est quelqu'un qui sort d'une déception amoureuse Quelqu'un euh, qui vient, euh, qui est enceinte, quelqu'un qui a un problème dans son business et qui n'arrive pas à diminuer ses coûts, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver des clients sur internet, quelqu'un euh, voilà, qui n'arrive pas à courir un marathon et qui veut courir un marathon. Voilà. Quel est le besoin idéal qu'a la personne avec qui vous voulez travailler Et en fait. La personne qui a ce problème idéal que vous visez et que vous voulez travailler, bah, c'est votre client idéal. Mettez ça en application et je suis sûr que ça va vous aider. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à prendre un rendez-vous avec nous via euh, le lien en dessous, avec notre équipe. On serait ravis d'échanger avec vous, de vous donner des conseils, de vous aider à y voir plus clair et puis éventuellement euh, de travailler avec nous. Donc cette session, elle est offerte. Prenez-la et puis je serai ravi de... Euh, soit moi, soit quelqu'un de mon équipe discuter avec vous. Ciao, ciao